Salut mes petits rêveurs. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode numéro 3 du 1 mois dans le rêve. Ce matin, je suis hyper contente de vous faire cette vidéo puisqu'il s'est passé des trucs de ouf cette nuit. Donc, j'ai fait un rêve de malade et je vais vous raconter ça de suite. Mais avant toute chose, n'hésitez surtout pas à vous à me raconter de quoi vous avez rêvé. Comme vous voyez, ça fait 3 jours consécutifs que je suis là, ça veut dire que ça fait 3 jours que je dors mal. C'est super. Non mais cette nuit c'était quand même assez fou ce qui s'est passé. Alors faut savoir que c'était un cauchemar et là je vais vous apprendre en fait que quand on fait des rêves lucides on peut maîtriser son cauchemar qui fait qu'on ne fait pas de cauchemar mais en plus de ça ce que j'ai fait cette nuit c'était incroyable. Je ne sais pas comment j'ai fait. Donc euh, le contexte c'est que je suis euh, dans une maison, dans une maison un peu euh, genre dans les Sims, bref dans une maison Sims un peu. Et en fait je suis euh, moi, hein, j'ai conscience de moi etc. Et je me rends compte que tous les gens autour de moi commencent à se transformer. En fait il a une soirée un peu euh, genre dans les maisons un peu riche et tout ça, et euh, tous les gens autour de moi commencent à se transformer en, jeu, en semi zombie, loup-garou, je sais pas il y a euh, un garçon qui euh, que je connais dans la vraie vie, et qui est là et en fait, euh, il me dit, euh, Léa on est en train de tout se transformer, il faut faire quelque chose etc, et je lui dis oui et tout, là je commence à sentir, c'est, je suis oppressée, je me sens pas bien dans cette maison, je veux partir, j'y arrive pas etc, et là je me réveille Genre je me réveille dans la vraie vie parce que mon cœur il a dû trop s'emballer, je me réveille et là je me dis Ah non non je veux pas vivre ce cauchemar, je veux pas vivre ce cauchemar Alors ce que je fais c'est que quand je fais des cauchemars et ça c'est tout le monde peut le faire c'est que quand je me réveille j'essaye dans mes yeux d'imaginer la fin du rêve C'est à dire de me dire il va se passer telle chose, bref tu vas t'en sortir, etc. Vraiment j'étais vraiment pas bien dans ce rêve Donc j'ai commencé à m'imaginer au réveil donc dans ma tête une fin cool Sauf que ce qui s'est passé c'est que pendant cette phase là je me suis endormie C'est la première fois que ça m'arrive donc je me suis rendormie et j'ai replongé dans le rêve Et en fait mon pote me tirait par la main me disait Non mais Léa, sors pas du rêve, pars pas par pas, contrôle-le, contrôle-le. Et en fait j'étais ramenée dans mon rêve et là en fait ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai pris conscience que c'était un rêve conscient et là mais j'ai réussi à le bouger mais comme je voulais donc j'ai réussi à faire en sorte que tout se passe bien, ce n'est pas grave, Léa, c'est qu'un rêve. Au pire du pire, euh, tu te vas te faire bouffer par un loup-garou, euh, c'est pas très grave. Finalement mon rêve prend un aspect beaucoup moins sombre, en fait il se rééclaircit et là j'essaye de me dire allez, on va essayer de comprendre d'où vient la menace, inspecteur Léa Chou. Et là en fait il y a une dizaine de personnes, on est dans une salle de bain, et à ce moment-là je comprends que je suis la seule qui n'a pas été transformée, qui suis la seule vivante. Et en fait, c'est bizarre parce que c'est des, des genres de bestioles qui se nourrissent des humains sans les tuer. Mais du moment où il te mordent, en fait, tu te transformes en loup, etc. Et donc là, la fille, je dis, bah vas-y meuf, il reste que moi. Enfin, je vais pas faire la faire la si tu faim, bouffe. Et je lui donne mon bras. Et là, la meuf, elle plante ses crocs, elle aspire mon sang. Alors là, je ressens un petit peu la douleur, mais vite. Et là, je prends, je regarde, et en fait, je vois sur mon bras, il y a toute la morsure en fait qui s'efface. Et là, tout le monde commence à mordre, mais de façon gentille. Hein, on est tous gentils dans mon rêve. Et je vois que bah en fait, les les morsures disparaissent. Et là, donc, du coup, je le dis à mon pote et tout ça. Et là, je commence à chercher, etc. Et donc là, je me mets à respecter avec le mec, on se met à faire des recherches, et là, je tombe des nues, je m'aperçois, et je vous jure que je suis tombée comme ça dans mon rêve, en mode c'est pas possible. Je m'aperçois qu'en fait, le virus, c'est moi, que moi je serai toujours humaine, et que autour de moi, tous les gens qui vont me côtoyer deviendront des mecs. Quand je vous dis que mes rêves sont des films, alors si j'ai rêvé de ça, c'est parce qu'il y a une série qui s'appelle Between qui parle un peu d'un virus. Alors, absolument pas, c'est pas du tout un spoil de la série parce qu'il se passe pas ça du tout, mais euh, le fait d'avoir les plaies qui se recicatrisent, ça, ça vient du film, et du coup, les loups et tout ça, je n'en sais rien. Et euh, ça aussi, je pense que le le fait d'être moi-même le virus, ça aurait pu être tiré de la série, mais c'est pas du tout tiré de la série parce qu'il se passe pas du tout ça dans la série. Mais euh, voilà, si on le prend un peu comme ça, on aurait pu dire dans la série il va se passer ça. Et du coup je suis tombée de mon étage, je me suis dit merde c'est moi qui rend les gens malades, j'ai commencé à m'en vouloir, à vouloir aider les gens, et du coup j'ai commencé à vouloir chercher un remède. Et je me suis réveillée. Donc il n'aura pas de fin à cette histoire, mais ce rêve était plutôt pas mal. Donc voilà, c'était mon rêve du jour. N'hésite pas à raconter le tien et à me dire ce que tu as pensé de mon rêve. Et sur ce je vous fais des bisous et peut-être à demain ou peut-être pas. Ciao. Told me to